On va toujours jouer avec les mêmes lobbies, en fait. Avec Dragon, Mort-Vivant, Murloc, Naga et Pendant Pendant, je crois, les deux premiers jours ou un truc comme ça, ou les trois premiers jours, ce sera les mêmes lobbies. Euh, bah, Galewix, je pense que c'est pas mal avec euh, Élémentaire, Murloc, etc. Enfin, Élémentaire, Murloc, je pense que Galewix, c'est cool. Hein. Let's go. Hein. Ouais, c'est intéressant parce qu'il va vraiment y avoir une méta euh, particulière dans les premiers jours. Et après, elle va totalement... Euh après, elle va totalement changer. Là, j'ai pas bête. Ah, mais il n'y a qu'un roulement que d'une seule classe, alors. C'est ça, hein ouais. Là, il n'y a pas bête. Et tout à l'heure, il n'y avait pas. Je sais plus ce qu'il n'y avait pas. C'est rigolo, en tout cas. Il n'y avait pas Murloc, ah c'est ça, il n'y avait pas Murloc, ok, euh... bon c'est pas mal ça. Ouais il n'y avait pas Murloc et là il n'y a pas Bête. ok. Bon Guitariste Allègre, les gens aiment cette carte hein. en vrai c'est rare les cartes, un peu de scaling et de, de mana et fait, en taverne 1, pas, pas mal ça. Vous rend plus fort. Euh... On vend 2, au prochain tour on a 5 plus 2, 7. C'est quoi le play Classique Jouer des serviteurs. C'est peut-être lui qui fera toute la différence. Bah je le gèle dans ce cas-là. Vu que j'achète un myrmidon, autant en avoir deux. on va essayer d'aller chercher les branes, hein. Bran Naga, enfin euh, euh, Bran Nomi, pardon. Ok, on va en prendre un. Et euh. On va roll, j'imagine. La taverne n'est pas bonne, on peut up, hein, peut-être. Ça me choque pas. Ça me choque pas. Là, prochain tour, on peut soit re-up à 6, soit double achat, on verra. Euh, C'est le Blacklist. Il y a une question selon toi dans quelle taverne est-il le mieux de faire son premier triple Ah, bah ça, ça dépend de la situation. Il y, y a pas de réponse. Il a pas une seule réponse. Ça dépend de ta tempo, et ça dépend de ce que t'as déjà, ça dépend de ton adversaire aussi, de tes points de vie, de tout. La réponse c'est souvent 3 et 4. La fait vraiment rage, donc. Et ça c'est cool, ça c'est cool. Prochain tour on sera... Euh, Est-ce qu'il y, un... y aura un spot Là voilà, prochain tour c'est à 5 et on aura 7. Genre vent, LM, machin, up et on garde le triple en main. Et dans ce cas là on fait ça et ça pour la tempo, j'aime bien ce play, ça va être ça, ça, ou alors on achète rien, ça je veux l'acheter c'est trop fort. Ouais ça me plaît, ça me permet de tenir un peu, le problème c'est qu'avec des 1-3 et des 2-2 c'est un peu chaud, même si en vrai ça restait ok, hein. c'est juste que l'autre était, lui était vraiment très fort quand même. Prochain tour on achète ça, on le vend, on up, on garde le triple en main et ensuite on fait up, on joue et on essaye d'aller chercher une taverne 5 de création. Je suis à l'aise avec ça et en même temps on a tempo de ça. Ça devrait me faire gagner le combat ici. Salut Koza, allez, comment débuter dans BG Ah, il faut faire le didacticiel, et puis petit à petit, tu vas progresser. Et il faut faire le didacticiel et jouer. Jouer, en général, c'est le mieux pour progresser dans un jeu. Vraiment, hein, premier degré. Hein. Euh, ok. À moins qu'on aille chercher la 4, mais... C'est vrai que c'est tentant, hein. on va chercher l'A4, on a 31, faut pas trop grid non plus hein. Ouais je sais pas. On va se faire taper quoi, si on va pas chercher l'A4 on va se faire vraiment taper hein. Il reste Davern 2 en plus, on comprend pas trop le principe. Ça, ça fait clipper le, le gars qui reste 2. Franchement, je, je me tâte. Je vais le garder en main, mais entre guillemets, que ça me serve de leçon. Si jamais je me fais... Si jamais cette game-là, j'arrive à trouver ma carte et perdre et, et finir quand même euh, dernier. Je vous souhaite un bon combat. Parce qu'il y a des trucs à savoir. Mais il y a trop de trucs... À... Ouais, comme dit euh, Jean de la fleur. Oh, il a gardé son triple en main lui. Quand j do... Comme dit Jean de la fleur... Ah, il peut pas mettre moins 15 vu qu'il est à 22. C'est euh, un peu bizarre qu'il soit resté 2, ça veut dire qu'il a pété sa, sa, sa, sa curve. En fait, il y a trop de trucs à savoir. Donc Déjà, il faut que tu joues et voir là où tu fais, selon toi, n'importe quoi. Ok. Je double triple. Hein. Euh, Dombeteuse est cool. Deuxième. Oh, oh, à la oh là, sérieux. Ah, mais je me suis... Je me fais harceler par les nagas là sérieux. Mais les nagas ça marche pas avec le... Après, euh... ah c'est gros hein. Les nagas c'est pas ouf avec épargne. Il a quitté hein. Il a comme on dit dans le milieu. Euh... Blanchette avec ça. Ça. Blanchette, c'est rigolo. Hein. Franchement, Blanchette, c'est rigolo. Hein. Blanchette ou bricaille Bricaille, c'est mieux là dans la compo, mais. Ah, peut-être peut bricaille, quand. Lui, il est pas mal, le petit taverne 2, là. Merci, euh, Bashibish. Donc oui, il faut que tu joues. Tu te dises, ah, là-dessus, sur la, la courbe de mana, sur le fait de monter dans les tavernes, j'ai un peu du mal. Soit je crée trop vite, soit je crée pas assez vite. Enfin, créer trop vite, en vrai, c'est un luxe, hein, mais bref. En général, tu crées pas assez vite ou tu tempo pas assez. Euh, en termes d'économie, parfois, t'as l'impression de faire trop de drôle, de pas être assez fort sur l'économie. Et voilà et après, tu viens sur un live et tu dis, bah là, j'ai du mal. Comment est-ce que je peux améliorer ce gameplay et puis, euh, en tout cas, si c'est sur mon live, je, euh, je t'aiderai avec grand plaisir. Mais là, je peux pas t'aider, tu vois. Es, déjà, tu connais pas les règles du jeu. Faut déjà jouer au jeu. Tu euh, Ça, on va le prendre. Hein. Ça, on va le prendre maintenant. Euh, parce qu'on a la tempo. Ça, sur euh, Dompteuse, je pense. si ne plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Ça c'est fort pour notre euh... La question c'est est-ce qu'on gèle juste pour l'économie On dire. là-dessus. Hein. Ah, il faut essayer de resserrer. Chier, je vais. Pardon, excusez-moi. C'est de mon langage, mais euh, je... ça m'embête parce que je vais jouer une compo qui est pas au petit. Après, euh, la compo là, on est très très bien. Donc, euh, il faut pas non plus chercher à faire euh, les trucs parfaits. À ah, vouloir chercher trop à la perfection, le mieux est l'ennemi du bien hein, comme on dit hein. Et Mais... Ah Naga Galewix Après je peux choper peut-être un Bran et avoir une petite texture un peu mana. Genre deux cartes qui font de la mana. Genre un Murloc et des, des conneries, je sais pas, on verra. Voilà, j'ai pas de Murloc conboard. Hein. J'ai pas de Murloc. Euh... Ouais, parce que si j'ai un murloc, le getter genre, il fait des pièces et tout. Euh, est-ce qu'on... Up Ça, c'est un murloc, je prends les deux murlocs. Un peu de pièces. Un mock, même ça, j'ai envie de le garder. Non, je pense que je vais juste... Up, hein ça c'est bien pour la mana mais là on a quoi on a plus 5 plus 5 avec lui on a boubou on a dit qu'on bou bou sur 1. Okay. donc lui, en gros euh, Choisir un serviteur Alors ça c'est bien si vraiment vous avez la tempo quoi. Mais euh, vous choisissez un serviteur à la fin du tour vous allez avoir deux copies Enfin euh, une copie non dorée Enfin deux tours, deux tours après c'est tous les deux tours Donc là j'ai choisi lui Et ça fait que là à la fin de mon tour je vais avoir euh, euh, bah, Je vais avoir une euh, Copie euh, de la dompteuse Donc je vais avoir deux dompteuses Ce qui est quand même plutôt bien parce que j'ai pas plein de sorcellerie La question c'est, est-ce que ça reste Ouais, ça refait. Hein. Après, bon, ça change rien. Je pense que je vais pas le garder, le duo Allègre. En vrai, si vraiment vous, vous, vous êtes des, un greedy boy, vous pouvez le garder plusieurs tours. Si je dis pas de bêtises, hein. si j'ai dit une bêtise, arrêtez-moi. Merci euh, SatanasCB, merci pour le Prime, merci pour tous ces conseils, que ce soit sur Hearthstone ou bien BG, ça m'a grandement été utile. Euh, merci et continue ce que tu fais, tu es top. Bah, merci à toi. Merci beaucoup. Merci de ton aide. Ouais c'est dur hein, quand même Je sais pas Deux tours Encore deux tours trop dur. En termes de pièces ça se met bien Je peux faire juste le up maintenant Le deuxième Oh. On va euh, sur lui peut-être pour équilibrer, ou alors, On lancer sur une seule carte, dire. on risque de faire un peu le ménage, donc, ouais, comme ça. Ah, le problème de Naga, c'est que souvent on a un board qui n'est pas du tout homogène, quoi. On a deux, en général, on a deux, trois beaux bébés, et après derrière c'est eux. Après en ta 26 il y a Orgozoa, en ta 26 il y a évidemment Atissa, Atissa permet d'homogénéiser. Alors il faut faire attention avec Atissa parce que parfois on a trop de Naga et en fait c'est pas assez bon. Avec Atissa c'est bien de rester avec 3-4 Naga. Mais c'est vrai que là on a en même temps envie de garder les dompteuses, en même temps on a envie de garder ça. Salut El Poumont, écrit objectif top 16 rush Solari, Solari crée un tournoi pour le top 16. Euh, bah je crois que le top 16 après fait un tournoi pour non, se qualifier au grand prix, ouais je crois. Et donc, il me une Atissa de ville. Ça c'est chiant parce que ça revient euh, en mode Poisonous quoi. Ouais. Dommage. Dommage, dommage. Oh, on a les croc boogie C'est rigolo ça. Dès que je joue un serviteur. De... Ça, c'est pas mal avec Galewix. Dès que je joue un serviteur de niveau 1, je passe au niveau supérieur. J'achète, je revends et tout. Est-ce qu'on mode... on, on passe pas en mode croc boogie Ça, ça me paraît un peu lent, mais en même temps. Ça, là, ça va, ça va virer, non Ça, ça et ça, je passe en mode croque boogie. Let's go Pas ultra à l'aise avec cette idée mais en même temps pas mal à l'aise non plus. Garde cette texture là. Donc 1. Hop. 2. 3. En fait, ça va être bien avec le pouvoir. J'ai envie quand même de retomber sur mon pouvoir. 4 et euh... Bon, oh, ça c'est rigolo, en vrai. En vrai, ça ça marche bien, quand même. <rire> ça, ça marche bien, quand même. Zut. Non, mais zut alors. Magma il marche quand même bien, non J'aurai la place, vu que je vais tripler eux. E. <rire> je sais pas. Allez. Euh... Boubou sur quoi Ouais, ça va, ça va vite grossir quand même. Hein. Je fais quand même pas mal de pièces au prochain tour. Ouais, j'aime bien là. Parce que je suis en même temps en mode euh, pas de boogie boogie avant les prières du soir. Et en même temps, euh, bah, j'ai quand même ma texture naga qui continue d'exister. Mais vous voyez, je force pas parce que je trouve pas forcément Atissa, je trouve pas Orgo. orgo. Donc, euh, Mi Naga, Mi Bougie. Mi mag -Malok. Il y a à boire et à manger. Franchement, là, euh, il y a tout le jeu dans une compo. Ok, donc là, on va. Euh, ça. On veut ça même pas. Hein. On va le jouer mais le revendre. Hein. Là, voilà, il faut jouer des 6. On joue un 6. En vrai, techniquement, on peut jouer ça sur le tour. Après, on revend. Et là, dès qu'on joue un 6, on fait plus 2, plus 4 à tout. Franchement, ça me plaît. Hein. Il faut des 6, quoi, mais. Comme un jeu, il y a des 6. Euh. Euh. Euh. Euh. Euh. Ah Leroy hein J'avais pas compris la carte, je pense que ça allait buffer eux juste eux donc je pouvais je trouvais ça bof bah je pense que c'est quand même bof hein parce que là, c'est parce qu'on a Galewix, mais en vrai, vrai. pour moi, c'est un peu Théotard du pauvre. Hein. Enfin, j'ai encore du mal à me projeter avec cette carte, mais... C'est un Théotard alternatif, sauf en fait, le problème, c'est que si tu le découvres, c'est chaud. Là, on était 6 et on en a deux accessoirement. S'il y en a un, je le laisse de côté, alors que peut-être qu'un Théotard, j'aurais fait l'effort. Mais tu vois, là, c'est parce qu'il en faut deux. Et, euh... et là, maintenant, je suis dans un setup où il faut que j'achète des 6. Des 6, il n'y en a pas dans toutes les tavernes, vous voyez et euh, je sais pas si c'est un mauvais Théotard C'est encore trop pour le dire Mais bref Ça pour dire que euh, le, le problème c'est que Ouais voilà il faut acheter des 6 Donc si tu le découvres euh, Bah par exemple Je sais pas c'est con Mais le pire exemple c'est Galakrond Si t'es Galakrond et que tu le découvres euh, Bon bah ça fait rien euh, Si t'es Taverne 5 et que tu le découvres Faut que derrière t'ailles sur la 6 voyez. Donc il y a des points positifs C'est que avec Galewix c'est très intéressant En même temps Théotard était très intéressant aussi et que ça booste tout le board Donc là c'est vrai que c'est cool Parce qu'il y avait des cartes que j'avais envie de garder Donc c'est là ça se met plutôt bien Et je pense qu'il y a plein de spots où on va se dire Ah zut, Théotard aurait été mieux Mais là honnêtement j'ai pas l'impression que Théotard aurait été mieux donc, je, que... En fait j'ai que Naga Plus lui qui est euh... J'ai que Doras en fait ici À première vue ça a l'air plus faible mais à première vue oh, tu vas mourir mon grand Je le dis moi Let's go Premier top 1 là Qu'est ce qui s'est passé Il est parti lui Attendez on va faire le tour quand même Vous voyez, il n'y a pas de 6 là. C'est con, mais vous voyez, on fait des rolls où il n'y a pas de 6 parfois. Hein. Donc c'est un peu le, le, le gros problème. Hein. Vous voyez, là, il n'y a pas de 6. En fait, il n'y a pas un 6 à chaque fois. Hein. Vous voyez, là, il y a un 6. Bon, ça, ça reste méga pété. En vrai, ça, on pourrait le prendre. Globe. ouais on va prendre un globe quand même. On va optimiser hein. C'est ça, ça, ça, ça et ça. Ouais vous voyez, lui il a quand même vite grossi hein. il a vite rattrapé le, le retard en deux tours. On sait pas le nombre de créas à jouer, mais... Et euh... Ouais. C'est pas mal. Bah écoutez, euh, alors c'est pas un vaincu parce que j'ai pris quelques petits dégâts au début, hein, on est d'accord, on n'a pas démarré à 31. J'ai pris quelques petits dégâts, mais euh, pourquoi il abandonne lui Parce qu'il sait pas ce que je joue aussi. que euh, il voit à 35, moins 24. On va voir. On va voir ce qu'il a. Après il faut pas oublier que la game d'avant aussi je jouais Naga et ça s'est moins bien passé même si notre board était fort Mais on est peut-être un peu trop resté sur Naga et je pense que ouais, il est pas si mal son board Mais je pense qu'il y a eu un bug en vrai Je sais pas s'il a vraiment abandonné parce que son board je le trouve super intéressant on va voir hein. Aussi bien on va perdre hein. Enfin si on perd on gagne quand même vu qu'il est pas là mais ouais, C'est intéressant de voir là quand même ce qui peut se passer Parce que moi je le vois presque devant Il est devant. Enfin, non, il est pas devant. Mais vraiment, ça se joue pas grand chose. Hein. Donc ouais, je pense que Naga c'est une bonne façon de faire. Mais c'est ce qui était déjà une bonne façon dans les méta précédentes. C'est essayer de concentrer. Tu concentres 2, 3, 4 Naga ensemble et t'as la place derrière pour faire des débouébouitages comme là on a fait avec les Boogie Boogie. Ah super, je suis content.